Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons nous intéresser à une cinquième version du serveur multi -thread. Alors, dans cette version, on va tout casser. On va mettre des pools partout, des groupes partout. On va associer les pools à des groupes de threads, un pour le serveur, un pour le client, un pour les servants. Et avec ça, on va revisiter la gestion de la terminaison en s'appuyant sur ces pools. Et d'ailleurs, la gestion de la terminaison, elle va être beaucoup plus élégante, hein, le Smiley a sorti son nœud papillon, euh, que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Parce qu'effectivement on va jouer avec cette mécanique là et en particulier euh, l'élégance va être qu'on ne va pas avoir besoin de transmettre d'informations à une des entités et en particulier avant les clients devaient connaître l'adresse du serveur en plus de la file de communication avec le serveur ce qui est un petit peu dommage, là on n'aura plus besoin de cette information. Alors il y a d'abord un certain nombre de choses qui ne changent pas, euh, donc la classe requête et la classe servant elle ne changent absolument pas. Par contre vous notez là qu'on va avoir de nouvelles dépendances sur les threads factory, les threads group et puis sur le time unit pour pouvoir définir euh, des timeouts. Bon, classique, hein, c'est des choses que l'on a vues. On va maintenant rajouter une nouvelle classe qui s'appelle mon usine de threads. On ne va pas utiliser l'usine par défaut. Donc on va créer nos threads nous-mêmes. Et en particulier, elle implémente l'interface dont je vous ai déjà parlé dans une séquence précédente qui s'appelle Thread Factory. Et grosso modo, son seul objectif, c'est lorsque l'on crée une thread, d'être capable de l'associer à un groupe. Donc j'ai ici un groupe qui est associé à Ma thread factory et que je transmets à la thread factory lorsque je vais la construire et lorsque je vais ici définir la méthode new thread qui a exactement euh, le même comportement que euh, celle euh, de l'interface, hein, c'est normal si la définition même de l'usage de l'interface et eh bien en fait euh, je vais tout simplement associer et eh bien cette thread au groupe que j'ai passé au niveau du constructeur. La classe, le serveur, ben euh, du coup, euh, il y a deux trois choses qui vont quand même changer. Là, j'ai toujours la constante pour définir la taille de mon pool. J'ai ici le service, l'exécuteur service, mais vous voyez que il n'est plus initialisé. Je vais le faire ici, d'accord Pourquoi Parce que je vais en fait avoir besoin d'un groupe qui est défini, que je définis là, donc je ne peux pas le faire dans l'initialisation, il faut que je le fasse dans le constructeur puisque ça, ça s'est exécuté avant. Donc je vais pouvoir ici construire euh, mon usine dans un premier temps, puis ensuite je peux construire l'exécuteur qui en fait associe à mon usine de thread qui contient le groupe, et eh bien en fait euh, un pool de thread. Donc euh, les choses sont euh, clairement définies ici. J'ai toujours la primitive trace qui n'a pas changé, ce n'est pas la peine de revenir dessus et maintenant j'ai le corps. Alors le corps, voilà, c'est un petit peu différent. Vous voyez que la condition de terminaison du serveur, eh bien elle ne repose plus sur une connaissance du serveur, mais elle repose tout simplement sur le fait que j'ai la connaissance du euh, pool des clients. Donc je ne sais pas combien j'ai de clients, mais je peux interroger le pool des clients. Et lorsque le pool des clients me dira euh, qu'il n'y a plus de clients actifs, et bien dans ce cas là, je vais pouvoir me terminer. Un détail important quand même, c'est que ici, vous voyez que je fais le pôle mais je le fais pour un certain temps. C'est à dire qu'en fait l'idée c'est qu'au bout d'un certain temps, si je n'ai rien, eh bien, je vais me réveiller quand même, ne serait-ce que pour constater juste que je n'ai rien. Alors, euh, je vous rappelle qu'on n'est pas confronté au problème qu'on avait dans le lecteur écrivain, puisqu'il y a un retour. C'est-à-dire que lorsque les clients se terminent, ils savent que leur requête a été exécutée et ils ont reçu une réponse. Une réponse qui est ta requête est exécutée. Donc je n'ai pas de risque d'avoir des messages qui traînent dans euh, la file euh, de messages. Hein. C'est le même problème que l'on avait avant, hein. on n'a pas changé euh, d'un iota de ce côté-là. Et bien évidemment les choses changent un petit peu. Donc là ici je crée un nouveau servant auquel j'associe la requête et j'insère ce servant eh bien, dans mon pool de thread. Donc je ne sais pas s'il va s'exécuter tout de suite, s'il y a des threads disponibles ou s'il va falloir que j'attende un petit peu. Regardons maintenant la classe un client. Donc la classe un client, j'ai euh, des petits changements au niveau du constructeur parce que je n'ai plus besoin de transmettre une référence vers le serveur, etc, etc. Donc ça, ça a disparu. Euh, j'ai euh, ces euh, méthodes là qui ne changent pas. Et j'ai quelques changements dans la méthode run pas énormément et en fait ça va surtout se passer à la fin. Vous vous souvenez qu'à la fin il y avait dans le constructeur j'incrémentais ce compteur, lorsque je me terminais je le décrémentais, je regardais si c'était le dernier et éventuellement je signalais au serveur qu'il fallait qu'il se termine avec un interrupt. Je n'ai plus besoin de faire tout ça puisque ça va être géré via le groupe de clients. La classe principale pas beaucoup plus compliqué mais il y a un peu plus d'étapes euh, donc vous voyez que là ici je récupère mes deux arguments hein, qui vont être la taille de la file et le nombre de clients. Ensuite je vais construire la file de requête en lui donnant la taille qui est passée en paramètres, ben, ça, ça se faisait déjà avant. Là je vais construire les groupes du serveur et des clients, ça c'est nouveau. Donc vous voyez que ici je crée un groupe pour le serveur et ici mon exécuteur c'est un single thread exécuteur puisque je n'ai qu'une seule occurrence du serveur. Vous voyez, c'est drôle d'ailleurs, j'ai une occurrence du serveur qui va manipuler un groupe qui lui va gérer un pool avec plusieurs threads. Donc en fait je n'ai pas besoin d'avoir un, un pool avec plusieurs threads, qu'un seul euh, et puis ici j'ai un pool avec plus de clients. Là ici euh, arbitrairement j'aurais dû passer par une constante, ce n'est pas très très joli mais j'ai dit ici que j'avais 5 threads affectés à ce pool donc pour exécuter 5 clients au maximum. Ça aurait été plus joli que j'ai une constante comme je l'ai fait au niveau du servant. Et puis euh, ensuite eh bien, je vais lancer le serveur et son groupe. Donc je passe ici par euh, le, le execute. Hein. Pour l'instant je l'avais simplement créé le constructeur. Là ici je fais le execute après avoir créé une occurrence de mon serveur. On rappelle la distinction là ici, on la voit bien entre, là je crée la tâche, j'insère la tâche dans l'exécuteur, l'exécuteur a une thread, mais c'est la seule tâche que je vais insérer, donc elle va être exécutée par la thread. Et ici, je vais boucler sur les clients et au lieu de créer des threads à chaque fois, je vais les insérer, donc je crée ici la tâche à exécuter par les threads du pool et je lance l'exécution, donc l'insertion dans le pool. Ensuite, ben une fois que j'ai fait tout ça, je suis dans une situation où je sais que je ne vais plus créer de nouveaux serveurs, je ne vais plus créer de nouveaux clients. Donc, je peux faire des shutdowns et auparavant, j'ai juste fait des listes parce que j'ai envie de voir ce que ça donne à l'intérieur. D'accord Pas extrêmement compliqué. Regardons une première exécution. Donc, ce que j'ai mis en rouge, c'est le résultat des listes. Donc, vous avez ici euh, ben, un liste. Euh, j'affiche euh, le groupe du serveur avec ici un seul serveur. Vous voyez que là il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que la tabulation euh, qu'on voit ici en fait a été mangée par euh, l'affichage du client 4, ben, c'est le hasard de l'exécution. Euh, ensuite ici c'est l'affichage du groupe euh, des clients. Alors en fait vous voyez que euh, là ça commence à s'entremêler avec les affichages des autres euh, clients. Euh, je n'ai que 4 clients donc c'est logique, même si mon pool accepte 5 clients, ben, il n'est pas saturé, hein, ça c'est clair. Et puis, et euh, eh bien ensuite, lorsque tout se termine, et eh bien euh, le serveur, avant de se terminer, il liste les, les threads du groupe de servants. Ben, en gros, il hein, n'y a pas de de, de soucis, vous voyez que ça correspond bien au code que j'ai exécuté et puis le serveur dit qu'il s'en va. Donc ici la taille maximum du pool de clients n'est pas atteinte mais ça, ça dépend de mes paramètres, je viens de vous le dire. Regardons une autre exécution, là par contre elle sera atteinte mais vous voyez bien que je n'ai bien que 5 clients. Et autre chose que je peux observer si je me mets ici euh, eh bien le client 6 ne s'initialise que là et le client 7 ne s'initialise que là, c'est-à-dire une fois que eh bien, les clients qui étaient actifs ont terminé leur exécution. Que, vous voyez que je les ai insérés clairement avant d'arriver ici puisque ici je commence à faire les affichages donc le problème principal il a déjà inséré les clients mais l'exécution commence beaucoup plus loin parce qu'ils ont attendu dans le pool de devenir actif, c'est en fait d'être pris en charge par une thread qui va exécuter leur code. Donc, lorsque j'affiche le contenu du pool de mes clients, eh bien, on peut dire que le pool il est saturant, sens que toutes les threads sont occupées. Faisons donc un petit chronogramme pour la route à partir d'autres exemples. Vous allez voir qu'il est pas si petit que ça. Donc ici je vais pour le rendre le plus étroit possible je vais dire que j'ai simplement un message dans la file et je vais avoir deux clients. Donc le programme principal commence à s'exécuter et la première chose qu'il fait c'est qu'il crée ma file des requêtes, c'est la Reblocking Queue de requêtes. Ensuite il va créer un groupe Serveur, enfin il va créer, alors c'est compliqué, je vais mettre ensemble en fait le groupe et la factory euh, et euh, derrière il y a la création d'un pool pour le serveur. Euh, il va faire ensuite la même chose pour les clients, d'accord, donc jusque-là pas de souci, il revient prendre l'exécution et à ce moment-là il va Créer le serveur. Lorsqu'il crée le serveur, dans son constructeur, le serveur lui crée un pool pour les servants. Alors je le planque ici parce qu'il ne va pas y avoir d'exécution tout de suite, il y a encore deux trois choses à faire avant d'exécuter les, les servants et on passera sur une planche transparent suivant. Et là, on revient s'exécuter et à ce stade là, eh bien il va insérer le serveur dans sa thread. Donc en fait vous voyez c'est lui ici qui est inséré dans le pool et donc ça provoque la création de la thread. Il y a probablement un start qui est implicite qui est fait par le execute puisque la thread a besoin d'être créée dans mon pool et ensuite eh bien il reprend la main et il commute. Lui, il affiche un message, donc vous voyez que c'est bien ce code là qui s'exécute, hein, c'est important de le voir. Et ce message, eh bien il euh, affiche que c'est initialisé et puis il va faire un poll sur euh, la file. Et euh, bah, le poll va le suspendre puisque la file, elle est vide donc c'est bloquant donc on ne sait pas comment c'est implémenté mais on sait que le pôle ne peut pas se terminer et que du coup la thread qui implémente la tâche serveur et eh bien elle est bloquée. À ce moment là eh bien euh, lui il va reprendre son exécution il crée un premier client qu'il insère dans euh, le pool de clients ça va provoquer la création d'une première thread qu'on va lui affecter cette première tâche. Puis il crée une deuxième occurrence de clients. Il va l'insérer également dans le pool. Ça va créer une deuxième thread. Alors je pourrais aller comme ça jusqu'à 5 hein, puisque j'ai dit que le pool de clients il y avait 5 euh, clients. Bon, Ça serait un peu compliqué à mettre en largeur pour mon chronogramme. Mais là j'ai juste deux clients donc ça va. D'accord. Et ici eh bien euh, il fait le liste, le premier liste qui affiche les informations relatives au serveur puis il commute et puis on dit que ici un des clients démarre donc il s'exécute dans une thread, à ce moment là il affiche un message et il est commuté, le deuxième affiche un message et il est également commuté, à ce moment là le serveur reprend, il continue, alors en fait, c'est le c'est le, ouais, le liste qui continue de s'exécuter. Ok, et puis euh, il revient euh, du liste, d'accord, et puis là, euh, le client reprend, il refait également un liste sur les clients, et là, on dit que bah, tout s'affiche d'un seul coup. Et euh, il reprend la main, il fait le shutdown sur les clients et le shutdown sur les serveurs. Shutdown veut dire je sais que je ne vais plus rajouter de nouvelles threads, enfin de nouvelles tâches plutôt, dans mon pool de threads et que par conséquent euh, on va laisser laisser tous terminer et ça va être OK. Et puis lui, il se termine. Donc il n'y a plus de main. Par contre, il y a toute une mécanique qui a été engendrée qui, elle, continue d'être opérationnelle. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai fait l'hypothèse qu'on crée les threads d'un pool au plus tard. Et c'est pour ça que je vous mets ici la création au moment où je fais des executes qui nécessitent la création d'une nouvelle thread. C'est une hypothèse de fonctionnement. Euh, elle n'est pas déraisonnable. Euh, bien évidemment c'est compliqué d'avoir de l'info là-dessus parce qu'on peut parfaitement imaginer que ça dépend absolument de l'implémentation de la machine virtuelle. Je ne pense pas que ait quelque chose qui soit dit là-dessus. Je n'ai pas ici de blocage sur le execute parce que je n'en ai pas assez. Et pour en avoir assez soit il fallait changer la constante du pool de clients soit il fallait que je mette six clients. Mais euh, vous sentez bien que lorsque je vais saturer mon pool de thread, eh bien je ne vais plus pouvoir continuer à créer de clients. Et euh, la euh, dernière remarque c'est que ici les groupes associés au pool je les ai pas explicitement représentés mais euh, je vous l'ai dit lorsque j'ai créé le premier groupe en fait euh, là ici c'est le pool mais il y a le groupe qui est associé avec le thread factory etc etc. Donc je regroupe tout ça au sein d'une seule entité parce que ce qui m'intéresse en fait c'est les appels au système de création de euh, threads parce que c'est lui hein, qui va euh, engendrer des synchronisations. Et je vous rappelle que là je n'ai pas de compte ordinal associé à cette entité mais il y a quand même des synchronisations et des commutations qui peuvent se passer dessus. Je n'ai pas de compteur ordinal associé à cette entité, mais cette entité va créer d'autres entités ici une, et puis celle-là c'est pareil avec les deux autres, et puis celle-là plus tard qui elle dispose de compteur ordinal. Seules les entités avec les pointillés serrés et en brun, eh bien elles sont des entités qui disposent d'un compteur ordinal. Bon ben courage, continuons notre chronogramme. Alors maintenant vous voyez que j'ai une ligne de moins, c'est-à-dire que je n'ai plus la ligne avec le main puisque le main s'est terminé. Donc j'ai toujours ici, alors ça c'est des lignes qui s'exécutent. Okay. Et je n'en ai pas encore pour le pool de servant puisque j'ai fait l'hypothèse que je ne crée les threads dans les pools qu'au moment où j'en avais besoin. Donc le pool de servant quelque part tout est prêt mais les threads correspondantes n'ont pas encore eu besoin d'être créés. Donc le deuxième client, enfin celui qui a la deuxième thread, dit qu'il envoie euh, la requête, alors je trouve que c'est le client, hein. c'est comme ça hein. et donc il fait un put, à ce moment là il commute, l'autre client fait un put également et ensuite il commute. Euh, le client qui a fait le premier put dit qu'il se met en attente du serveur et là, vous vous souvenez, il se met en wait d'un objet local qui sera réveillé via une méthode euh, qui sera exécutée par les servants. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a déjà vu dans les versions précédentes du serveur multi -threadé. et et euh, le deuxième client fait exactement la même chose. À ce moment-là, euh, ben, il va se déclencher quelque chose, il ne peut plus rien se passer dans le système, mais il va se déclencher quelque chose parce que euh, on avait le thread qui exécute le code du serveur qui était en fait, quelque part, bloqué sur le pôle et donc on peut sortir du pôle. Donc si vous voulez, le début de l'appel, il a eu lieu dans le chronogramme de la page d'avant. À ce moment-là, lui, il dit qu'il traite ce euh, client-là. À ce moment-là, il va créer une occurrence de servant. Il va lancer le execute au niveau du pool de servant. Il va y avoir une thread qui va être créée pour exécuter euh, ce, ce travail. Et puis donc avec le start, hein, tout le, le, le bousin habituel. Et puis euh, ensuite, ben, que fait-il Il refait un autre pôle, il est, il, est, il, est, il est content. Euh, cette fois-ci, il n'est pas interrompu dans le pôle, il n'y a pas de problème. Donc, il dit qu'il a récupéré une deuxième requête, il crée un deuxième objet, ben, ça c'est exactement la même chose, qu'il soumet au pool de servants. et à ce moment-là il y a création d'une deuxième thread pour exécuter cela puisque le pool de servants, lui il a trois threads qui lui sont affectés. Ensuite ben, il continue l'exécution, là il refait un pôle, il n'y a plus rien. Donc il va se suspendre. À ce moment-là, eh euh, les servants peuvent s'exécuter. Donc ils affichent un message et puis ils se mettent en attente tous les deux. Il y a un moment où il ne se passe rien dans le système, ça n'est pas complètement illogique. Puis ils disent qu'ils ont prévenu le client et à ce moment là ils font appel à la méthode. Alors ils font appel à une méthode de l'objet la, la, client mais qui est supportée par une thread. Donc quelque part c'est comme ça que je le note. Ok. Et à ce moment-là ça génère un Notify qui va débloquer le client. Alors attention hein, c'est le Notify associé à cette instance là. Ce n'est pas Notify global. Okay Donc ça réveille celui-là. Et puis bien évidemment euh, la chose va se repasser une deuxième fois. Donc le client là, peut se réveiller et se termine. C'est euh, grâce au shutdown par le main que c'est possible. Et puis je n'ai plus besoin que j'ai plus besoin de, de la thread et je considère cette hypothèse que j'avais fait euh, auparavant que lorsqu'il n'y a plus besoin de thread dans un pool de thread, eh bien elle se termine. Là aussi même topo lorsque le deuxième servant euh, s'exécute, euh, ici il euh, réveille de la même manière mais plus lui puisque lui il est terminé mais l'autre puis en fait ils ne partagent pas, hein, ils ne sont pas bloqués sur le même objet. Le wait ici est fait sur l'objet, enfin, qui est embarqué dans cette occurrence là et le wait ici est fait sur l'objet qui est embarqué dans cette occurrence là. Et là effectivement en choisissant l'une ou l'autre des threads eh bien il contacte le bon, euh, la bonne thread. Et puis euh, bah, du coup là on dit qu'il commute, lui il signale qu'il peut euh, se terminer, donc toujours pour les mêmes raisons que l'autre thread, je ne vais pas revenir dessus. À ce moment-là, le serveur ressort du pôle parce que vous vous souvenez, il avait donné un délai maximum d'une seconde, une attente semi-active. Donc là, il n'a rien eu au bout d'une seconde, donc il sort. Et que fait-il ben, Il interroge le, le pool de clients. Je ne l'ai pas représenté ici, mais il devrait y avoir quelque chose là. Okay. Et euh, cette interrogation eh bien, lui dit ben il n'y a plus rien. Donc que fait-il Il fait un list des euh, servants, c'est ce qu'on voit. À ce moment-là, euh, il fait un shutdown sur les servants qui provoque la terminaison eh bien, euh, des deux threads, parce que, euh, au moment... Euh, alors, on l'a fait avant pour le euh, pool de clients, parce que le shutdown, il avait eu lieu avant cette partie-là puisqu'il a lieu, on l'a fait, dans le transparent précédent avant la terminaison de main. Tandis que là il n'a lieu que maintenant, donc c'est ce shutdown il n'y a rien provoque la terminaison des deux threads et puis euh, ici il fait un petit affichage pour dire que euh, eh bien euh, il s'en va et lui-même il va se terminer. Ouf voilà Donc en conclusion qu'est-ce qu'on peut dire ben, C'est quand même assez marrant parce qu'on prend en charge la terminaison via des groupes de threads. Et en particulier il y a l'interrogation du groupe client par le serveur que, euh, qui lui permet de décider quand il va se terminer. Et on a aussi un exemple euh, d'observation et d'organisation des threads au moyen de groupes. C'est un exemple qui était un peu lourd mais qui méritait qu'on s'y attarde. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.